départ, c'est un catalogue que je, que je trouve sur un marché, sur De Kooning, un des rares catalogues. Enfin, je n'avais jamais trouvé de catalogue sur De Kooning. Et je vois cette photo avec De Kooning en train de rire, de façon arc dans un chantier, dans un, dans un espace un peu désert, qui était le chantier de son futur atelier à Long Island. Suite à ça, j'ai commencé à m'intéresser d'un peu plus près à ses peintures, notamment à ses women et après avoir travaillé quelques mois euh, par intermittence dessus quand il a été question de, de faire un livre dessus j'ai conservé cette question du rire et donc on a intitulé ça avec mon éditeur euh, Jean-Paul Brussac le rire de De Kooning on a demandé un petit peu ce que ça pouvait faire comme titre si c'était si un titre qui résonnait. tout le monde a trouvé ça bien donc on a gardé le rire de De Kooning et il se trouve que dans l'œuvre de de Kooning, il y, a, il y a ces femmes qui rient avec leurs bouches doublées, il y a ces femmes qui, qui chantent, qui rient, qui sont riantes, et, et il m'a semblé qu'un rire traversait euh, toute l'œuvre de de Kooning, depuis, depuis ces women jusqu'à ces sculptures de la, de la dernière période, enfin de la période des années 60, donc, il m'a semblé que pendant 30 ans, 40 ans, 50 ans de production, De Kooning, de Kooning maintenait un certain rire dans la peinture. Voilà, donc c'est ça qui m'a donné envie de poser la question du rire chez l'artiste. Ce qui m'a un petit peu interpellé quant à De Kooning, c'est qu'à cette époque, la plupart des auteurs se, se dirigent vers l'abstraction, travaillent l'abstraction. Et de Kooning, un peu à l'instar de Picasso, euh, reste dans le figuratif, reste dans le corps. Et donc ce peintre américain, particulièrement, euh, représente, qui, qui représente particulièrement les femmes, j'ai trouvé que c'était assez singulier. Mais ces femmes, en fait, euh, ça commence euh, en 1940, il, euh, il est marié à Hélène de Kooning, et elle commence à la, à, la, à la figurer en peinture. Et sur une dizaine d'années, euh, les women euh, accentuent leur présence, me semble-t-il, à la frontalité de la peinture. Ce qui est très différent de, de, des autres peintres américains, je trouve, qui sont moins figuratifs, surtout sur la question de la, des, des femmes. Donc, en 1950, la woman 1, woman qui fait, qui fait peur, woman. Euh, Effrayante, même pour le peintre qui dit, euh, elle, au début, elle me faisait un peu peur, ces women. Et il va faire une série de femmes. Il va faire une série de femmes, euh, en faire six principales. Et moi, j'ai tendance un petit peu à dire, euh, Picasso en a fait cinq dans un même tableau, et lui, il en a fait six différentes. Et on dirait un petit peu, pour moi, comme cinq demoiselles d'Avignon, que De Kooning, qui était très influencé par Picasso, par Matisse, euh, va faire à, à, dans les années 50. Et ça va lui, lui, lui donner une réputation mondiale. Euh, le seul auteur français qui avait fait parler les women, et dont d'ailleurs euh, euh, un titre de livre qui s'appelle Femmes, euh, parle de De Kooning ou de Bukowski, c'est Solers. Solers, en 1988, fait un, un De Kooning-Vite, que j'ai lu évidemment et, et, et donc ça faisait 30 ans qu'on qu n'avait pas euh, parlé de Kooning. Donc je me suis dit je vais, je vais parler de Kooning et il se trouve que je suis tombé sur une sculpture au Jardin des Tuileries, euh, la standing figure qui faisait 6 mètres de long sur 3 mètres de haut. Donc c'était un peu impressionnant de tomber sur, sur cette sculpture et il avait intitulé lui-même cette sculpture woman. Voilà. Donc il y a eu la figure de la « woman » depuis 1940-50, jusqu'à quand il va faire de la, de la sculpture dans les années 60, qui continue. -dire la, la, la figure de la femme va, va vraiment être en permanence dans, dans son œuvre. Euh, son œuvre est, est, est, est habitée par les femmes, si j'ose dire. Et ces femmes, elles ne sont pas faciles. C'est aussi euh, les femmes de la, de la, de la, euh, de la révolution euh, sexuelle des, des années 50-60. Donc de Kooning essaie de les montrer d'une façon euh, un peu hystérisée, je dirais. Je dirais hystérique ou hystérisée, je ne sais pas. Elles sont très colorées, elles ont des yeux euh, exorbités, elles ont des doubles dents, elles ont, elles ont des épaules euh, de camionneurs, elles ont paradoxalement des hanches assez fines, des sexes très fins et des jambes un peu comme ça, euh, euh, très, très affûtées. Par rapport à ces women et par rapport à son travail, il va passer par une période d'abstraction un peu plus importante, moins figurative, dans les années 60, 70. Et euh, en suivant ça un peu de près, on s'aperçoit qu'en fait, il dilue petit à petit ses figures. Et ces figures vont devenir de plus en plus aquatiques, si j'ose dire, vont devenir de plus en plus euh, diluées dans la peinture. Alors, diluer, ça ne veut pas dire qu'il qu n'y a pas d'épaisseur de peinture. Il y, a, il y a une épaisseur de peinture chez De Kooning qui travaille quand même la matière et qui, en plus, fait des collages par-dessus avec des journaux et en peint. Ces, ces techniques de peinture, ça serait tout un, tout un chapitre à, à rajouter peut-être au livre. Et donc, euh, elle se dilue de, de, de plus en plus. Et ce diluant, sa peinture aussi euh, devient euh, paradoxalement de plus en plus abstraite. Contrairement à Picasso qui va rester, lui, figuratif jusqu'au bout, même si c'est un gros jeu sur les couleurs, chez Picasso, de Kooning va, va diluer. Et donc, au bout d'un moment, il va plutôt faire des... Un peu, il, il va, à la fin de sa vie, j'estime qu'il rejoint un peu plus Matisse. Il rejoint plus les grands collages de Matisse, mais en peinture. Ce qui m'a intéressé aussi, c'est qu'après avoir voulu être figuratif, après, être, après avoir voulu être au front de la peinture, de Kooning, il dilue les formes. Sa peinture devient aquatique, sa peinture devient diluée, sa peinture devient océanique. Lui qui est un hein, Hollandais de, de Rotterdam, d'origine de Rotterdam, il est passé de l'autre côté de l'océan Atlantique en, en 1927 alors qu'il avait 23 ans, et il, il, il, il a traversé l'océan. Et ensuite comme il habitait à Long Island, il était à partir de 1965, il était dans cet isme qui s'appelle Long Island et donc il était aussi entouré d'éléments marins, entouré de l'océan. De Kooning pour moi c'est effectivement un peintre océanique, euh, c'est un peintre qui, qui peut-être euh, finalement. Les femmes sont aussi euh, un océan pour lui, peut-être euh, de, euh, de questionnement de, de, de, de, dans, leur, dans leur beauté, dans leur... Dans leur euh, euh, dans leur présence euh, dans le monde américain. Alors, il euh, y a aussi ça, c'est que euh, De Kooning, c'est aussi un peu moqué de la, de la, de la mise en publicité, c'est-à-dire du fait que les femmes euh, étaient, étaient, étaient... On se servait des femmes comme objet pour faire des publicités dans l'ère dans de la consommation des années 50, 60, voilà. Il y a aussi ça. Donc, les femmes de De Kooning, elles sont aussi, je trouve, un contrepoint à l'image figée. De la, de, la, de, la, de la ménagère euh, souriante euh, des années de, de, de grande consommation américaine. Voilà. Et donc là, ces femmes-là, elles ne sont plus du tout... Elles, elles, moi, je les ai appelées un petit peu dionysiaques. Elles, elles débordent, elles débordent peut-être de sensualité, elles débordent d'érotisme de, de, de, peut-être, elles débordent de puissance, d'énergie. Elles ont beaucoup d'énergie. Et, et elles sont loin de toutes les, les images glacées des images euh, euh, du prêt à, à porter de la femme, euh, de la femme américaine.